Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui un tuto qui a été fait sur le site dans la section du forum qui est prévu à cet effet concernant l'audio mixeur. Donc là je vais vous présenter l'audio mixeur et vous allez voir que c'est assez intéressant. C'est quelque chose que j'ai pas encore abordé sur la chaîne. Euh, effectivement c'est une nouveauté depuis Unity 5. Et euh, effectivement j'étais un peu passé à côté Donc je tenais à vous le présenter Et voir un peu comment tout ça fonctionne ici Et vous allez voir que c'est assez intéressant Alors pour le décor rien de bien spécial J'ai récupéré une asset de forêt euh, Avec ici euh, le FPS player que vous pouvez voir ici Rien de bien fantastique Si je fais play On peut voir que je n'ai pas aucun son dans ma, dans ma scène Et évidemment rien ne se passe C'est euh, tout à fait normal Donc ici j'ai des sons qui sont euh, pas forcément bien appropriés, mais qui vont me permettre de bien, bien vous faire une démo assez sympa. Donc ici, il y a un son qu'on peut voir avec des, des oiseaux. Ici, un son que je vais m'en me, servir aussi. C'est un genre de son de bruit de vent avec euh, des insectes qui, qui font du bruit. Et ici, un, un son d'ambiance euh, qui est plutôt... Euh, adapté pour un jeu style un peu plus sombre, on va dire, horreur. Mais c'est pas très grave, ça vous permettra de montrer. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'audio-mixeur ben Évidemment, c'est un, un genre de table de mixage pour ceux qui ont déjà fait du DJing. Euh, c'est une table de mixage qui va vous permettre de mixer tout ça dans Unity. Ça va être assez intéressant. Mais pas que, vous allez voir ici, on va voir un petit peu les bases de l'audio-mixeur. Et il euh, y a des choses où on va pouvoir aller un peu, un peu plus en profondeur par la suite. Vous allez voir que ça va être assez intéressant. Alors... Premièrement, qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir besoin de ces sons, donc ces sons je vais les glisser dans la scène Donc, Je vais prendre ici mon burn, mon dark, mon dark pardon, et euh, wind Je vais les glisser directement dans la hiérarchie On peut voir que Unity par défaut détecte que c'est des, des sons Et me met donc une audio source et tout ça Alors je pourrais les laisser là mais euh, je vais les créer Je vais mettre un empty, je vais le renommer audio Ça n'a pas grand intérêt mais ça me permet ici de bien les dissocier de ma hiérarchie alors, évidemment ici, c'est un exemple, c'est un tuto, on n'utilise que trois sons. Mais euh, je vais bien vous expliquer, il y a des choses qui vont être intéressantes, mais à partir du moment où vous avez beaucoup plus de sons. Évidemment, quand vous allez faire un jeu, vous allez avoir beaucoup plus que de sons que j'en ai ici dans ce tuto, euh, bien évidemment. D'ailleurs là, on va gérer que le son de l'ambiance, mais vous pourriez même imaginer avoir des sons, des loops en fait de sons, par exemple euh, de la basse, euh, un kick, comme on, euh, enfin un hat et tout ça. Et vous pourriez mixer ce son, euh, jouer avec pour faire un rythme et choisir par exemple à des moments donnés de supprimer ou pas des voix. C'est le principe de la table de mixage hein, de toute façon. Donc je vais pas trop vous apprendre. Pour ceux qui connaissent ça, vous savez déjà vous comment fonctionne en règle générale ça. Alors qu'est-ce qu'on aura besoin ici On peut voir qu'au niveau de l'audio source, Évidemment, là, j'ai l'audio clip, j'ai sélectionné les trois, on ne me le met pas. Mais j'ai ici un output, euh, non, et on voit un audio mixer groupe. Jusqu'à présent, on ne s'est jamais servi de ça, enfin, en tout cas sur la chaîne. Et donc, je vais vous montrer comment vous en servir. On va ici créer tout de suite un audio mixer. Cet audio mixer, je pourrais le nommer euh, audio mixer du level 1 ou level 1, tout ce que vous voulez. Là, je vais l'appeler audio mixer tout simplement. Pour l'exemple, ça va être suffisant. Donc, ce qu'on va faire, on va affecter nos trois sons ici. Et l'output, on va le passer en audio en audio mixeur, en fait, on va choisir ici le master. Et pourquoi j'ai le master Parce que vous allez voir, même si je le sélectionne pas et j'aurais peut-être dû vous le faire avant, c'est qu'ici, quand je clique sur mon audio mixeur, j'ai une piste qui s'appelle master. Qui master est le général. Donc, si je vais pouvoir affecter ici, me... pardon, c'est pas là, mon output au master. Le problème, c'est que juste pour vous montrer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais ici, euh, j'ai un vue maître qui. qui m'indique la piste gauche et droite hein, vous connaissez un petit peu ça et je peux en cliquant sur edit in play mode modifier ces valeurs pour les ajuster à ma convenance c'est à dire que je vais jouer là avec le volume évidemment j'ai que la piste master donc vous comprenez que ça n'a pas un grand intérêt c'est à dire que si je le claque à 20 tout en haut euh, je vais avoir le son qui va aller à fond et j'aurais pu le faire directement avec le volume donc là ça n'a pas grand intérêt avec le volume de l'audio source si je crée et si je clique ici par contre ce qui va être intéressant c'est qu'on peut créer des groupes et on va créer des groupes vous allez voir pourquoi donc je vais ici créer un groupe qui va s'appeler bird en fait ça va être chaque son mais attention si vous faites comme moi je fais là si je refais un clic je suis enfant de bird moi ce que je veux c'est agir ici sur le master donc je prends le master et je vais mettre un nouveau groupe ensuite qui s'appelle wind qui va être mon son devant et rassurez vous ce n'est pas grave si vous le mettez enfant ici je vais l'appeler ambiance ambiante pardon c'est mon troisième son vous voyez qu'il est bien enfant de wind c'est pas très gênant sauf qu'ici quand je vais jouer avec mon VUMED, ça va dépendre de Wind. C'est-à-dire si je baisse Wind, Ambiance va baisser avec. Donc c'est assez embêtant, parce que moi je veux séparer chaque piste. Donc ici je vais glisser sur le master, et j'ai bien ici trois pistes qui sont enfants du master. Donc le master, c'est assez simple à comprendre, va jouer avec ici sur, sur toutes les pistes, et eux vont être indépendantes. C'est le même principe, en fait, si je mets bird enfant, euh, enfant d'ambiance, si je joue avec le volume d'ambiance, celui de bird va réagir en conséquence, parce que c'est l'enfant, et master va faire baisser ambiance et bird, évidemment, aussi. Enfin, vous aurez compris, je pense, euh, la petite nuance, c'est assez important. Donc, ici, j'ai mes trois groupes, et je vais devoir, maintenant, à mon son bird, au lieu d'utiliser le master, évidemment, lui affecter le bird. Au niveau du son d'ambiance, je vais lui affecter ambiance. Et au niveau de la zone, le son wind Pour le vent, je lui mets wind Donc jusque là, tout va bien, vous m'avez suivi Et c'est là où ça va devenir intéressant évidemment là, vous allez vous dire C'est pas très très intéressant dans ce cas-ci évidemment parce que j'ai pas beaucoup de sons Et encore une fois, je vous dis, vous pouvez gérer Plusieurs choses, ça peut être une musique Que vous gérez vous-même, que vous mixez vous-même dedans Ou des sons d'ambiance comme ça, ou beaucoup plus de sons D'ambiance, évidemment, ou des sons D'ennemis et autres, quand, quand vous allez Gérer euh, l'audio d'un Ennemi, ben, ça peut se gérer par alors ce qu'on va faire, on va faire un play mode Maintenant et on va voir ce qui se passe Donc si je fais play, évidemment Ici je fais edit in play mode Parce que sinon je ne peux pas, tout est grisé Donc là je peux jouer avec mes pistes Je peux monter le master, c'est à dire que ça va Augmenter le volume de toutes mes pistes De ma bird, de ma zone de wind, de mon ambiance Et je peux par contre décider Je dis que le son d'ambiance va trop fort Je vais le baisser Et là on peut voir qu'on l'entend beaucoup moins fort Je veux monter le, la, le son de vent on peut voir qu'il est beaucoup plus fort. Je vais le baisser aussi. Je veux monter les, les oiseaux. Je peux les monter. Donc on peut voir que mes réglages, en fait, ce qui va être intéressant, je vais pouvoir faire ici mes réglages. Par exemple, comme ça. Je quitte, Edit in play mode. Et maintenant, mon son est euh, mémorisé. Le volume de toutes mes pistes est mémorisé. Et si je fais play, bah ben voilà. J'ai mon son qui est établi. Alors pour preuve, si vous ne me croyez pas, je recommence et je vais décider de ne plus entendre par exemple carrément la musique d'ambiance. La mets à zéro. On peut voir que maintenant si je lance mon jeu je n'entends plus la musique d'ambiance. Donc c'est parfait, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Ça va vous permettre de mixer vos pistes comme ça. Euh, et euh, déjà, rien que l'intérêt là, c'est de ne pas devoir jouer avec chaque audio source ou volume, parce qu'en fait, on pourrait le faire. Mais euh, évidemment, vous, vous doutez bien que le, le mixeur audio n'aura pas que cet avantage-là, vous allez voir, il y en a plein d'autres qu'on ne va même pas découvrir ici, parce qu'une seule vidéo ne suffira pas. Euh, ici, on va s'attaquer qu'à la présentation et ce qu'on peut faire avec. Donc, ensuite, autre chose aussi, c'est que vous pouvez voir, euh, en dessous ici, j'ai des, des petites lettres, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est assez simple à comprendre, et pour que je vous montre bien euh, et que vous compreniez bien l'effet, je vais garder ici euh, que voilà, ma piste bird. Alors ici, euh, bah, j'aurais peut-être dû laisser le son, voilà, on va le laisser quand même. Le petit S veut dire que ça va jouer la piste en solo. Ça veut dire que justement maintenant si j'appuie sur S, j'ai que le groupe Bird qui est joué, ma piste Bird et évidemment le Master qui définit le volume général. Euh, donc cette piste là va muter toutes les autres pistes en fait en, tout simplement et va jouer cette piste en solo. Ici, c'est la piste mute. Alors justement, je vais muter par exemple ici mon ambiance et ma zone de wind. Et on n'entend plus ici que mon bird. Pour preuve, je vais muter ma, ma et je n'ai plus aucun son maintenant parce que j'ai muté aussi le bird. Je peux remettre le son d'ambiance uniquement. Ou ici, la zone de wind qu'on entend peu parce qu'elle ne va pas fort. Voilà. Et ici, euh, voilà. Donc je vais laisser mon son ici de d'oiseau. Et ici, on a un B qui permet de bypasser les effets. Alors, pourquoi Parce que vous avez vu, ici, vous avez un Had Effect. Vous avez d'ailleurs ici aussi le pitch. Vous pouvez jouer avec le pitch. Chaque pitch peut jouer, évidemment, indépendamment. Là, on entend, ils vont très vite. Et là, je peux les mettre un peu moins fort, un peu moins vite. Ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors, on va essayer de le remettre un peu près à 100, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajouter ici, par exemple, des effets. Oh pardon. Alors là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai été trop vite. « Add ». Et ici, vous avez tous les effets disponibles. Je vais vous mettre de l'écho. Je vais exagérer volontairement tous les sons. Vous pouvez voir qu'ici. Et d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que si je coupe le son, vous voyez que là, j'ai mis en mute. Grâce à l'écho, ça va baisser tout doucement, en théorie. Alors c'est parce que j'ai mis beaucoup trop d'écho. <rire> « avec le délai et tout ça, ça ne s'arrête pas en fait. Donc je vais vous montrer avec un autre effet, ce sera un peu plus simple. Remove, on va faire un Add et on va vers un Flange. Allez, on va. Voilà. On peut entendre. Et si si je mute ma, ma piste. Alors le Flange, oui. Alors c'est pas le bon effet non plus parce que ça l'arrête a priori. Donc on va essayer d'en trouver un pour bien vous montrer ça. Allez. Euh... Alors, je cherche, excusez-moi, c'est fixe reverb, la reverb, allez, ça c'est toujours sympa. Euh, alors, non, ça c'est pas coupé pour ça, excusez-moi. Je suis. Alors là, c'est de ma faute. J'ai évidemment oublié de cocher le loop sur mes, mes pistes, donc elles ont à un moment, elles s'arrêtent. Donc, on recommence et ça fonctionnait très bien. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur. Alors, je redémute ma piste. Évidemment, je passe en edit play mode. Et ici, si je mute, alors on va essayer de remettre l'écho, parce que je pense qu'avec l'écho, c'était assez flagrant, mais en même temps, c'est pas très grave. Voilà, on va mettre un peu n'importe quoi. Et on peut voir que l'effet, en fait, atténue tout doucement euh, bah, la, la piste. Quand je la coupe, en fait. Alors que si je bypass ici, donc là, l'effet n'est plus effectué. On voit, il y a changé de couleur. Mon effet écho ne marche plus. On peut voir que ça coupe tout de suite. Bon, c'est un petit plus. Alors, ce qui va être aussi très intéressant, alors je vais remettre ici... Le tout. On va c'est comme ça et on va enlever l'effet. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des vues différentes en fonction euh, bah des sons. Euh, comme vous pouvez le voir, parce qu'ici j'ai que trois sons, mais si j'en ai une vingtaine, ce qui est largement possible, si vous commencez à gérer des sons, vous pouvez d'ailleurs avoir aussi plusieurs, euh, plusieurs mixeurs. Vous pouvez avoir plusieurs mixeurs et on peut même euh, mettre des mixeurs en fond d'autres mixeurs. Donc on peut vraiment euh, gérer tout ça comme il faut. Mais là, je vous montre de manière assez simple pour découvrir un petit peu l'audio mixeur. Donc on peut ici créer des vues tout simplement. Donc ici, je peux créer une vue 2 qui par exemple euh, ne contiendra pas ma zone devant et mon son ambiant. Ce qui fait que je peux switcher d'une à l'autre sans aucun souci. Donc là, ça va me permettre quand j'ai beaucoup de, de sons et beaucoup de pistes de gérer ça euh, beaucoup plus facilement parce que l'espace est assez restreint quand même. Donc si on en a une trentaine ou une vingtaine, ça peut devenir, très vite devenir compliqué. Alors autre chose qui va être très intéressant, et on va juste l'aborder ici, c'est les snapshots. Alors qu'est-ce que c'est les snapshots Ça va me permettre d'enregistrer, euh, de faire une capture instantanée à un moment, en fait euh, de modifier les sons ambiants et euh, de pouvoir ensuite bah, les appeler euh, dans mon jeu c'est à dire que je peux régler par exemple une ambiance avec beaucoup plus de vent et une sans vent par exemple avec où on entend plus les oiseaux c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire tout de suite donc ici on va faire un play on édite un play mode on ajoute un snapshot ce snapshot ici on va l'appeler euh, no bird par exemple je voudrais simplement couper les, les, les, le son, euh, la piste des, des, des, des oiseaux, pardon donc qu'est-ce que je vais faire, je vais sélectionner ici la piste no Bird et ici je vais simplement au niveau des birds par exemple baisser le son, je vais couper edit and play mode, je quitte et maintenant qu'est-ce que je vais faire, vous allez voir que au niveau de mon jeu, alors je suis obligé de repartir en edit vous pour les pour les sélectionner Mais je peux voilà, si je choisis le snapshot no Bird, je n'entends plus, c'est comme ça que j'ai prédéfini, je peux le modifier ici et je pourrais, par exemple, tout simplement ajouter des effets sur ce snapshot. Euh, et si je passe sur mon snapshot original, j'ai euh, le mixage que j'avais fait au départ du jeu. Donc, vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser et euh, ça fonctionne très bien. Alors évidemment, je vais couper pour qu'on s'entende. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de pouvoir, avec ces snapshots, les appeler depuis un script. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Imaginez... Euh, tout ce qu'on peut faire avec ça je peux par exemple tout simplement ici euh, et c'est pour ça que j'avais pris ici un bruit de feu mais je pourrais tout simplement définir par exemple je sais pas hein, c'est je vais pas vous le montrer ici parce que la vidéo est déjà à plus de 13 minutes mais euh, l'audio mixeur ici on pourrait imaginer euh, de mettre un trigger et à un endroit donné déclenché par le script de jouer un snapshot ce qui serait intéressant, par exemple, imaginons que ici euh, j'ai une cabane ou, euh, et dedans j'ai un, un poste qui joue de la musique. Je pourrais très bien, euh, bah, dès que je passe la porte, mettre un collider, un trigger, et par le biais de script, euh, bah, tout simplement activer ce snapshot. Ce qui serait quand même bien utile, une des utilisations possibles encore du, du mixeur audio qui vous pouvez le voir euh, bah est très intéressant quand même parce qu'il va nous permettre d'affiner le, les réglages sonores dans le jeu et encore d'aller beaucoup plus loin que ce que vous avez vu là, là c'est une petite présentation. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo, alors pour ce, euh, bah mettez, si vous voulez que j'aille plus loin là-dessus, vous montrez comment on peut gérer les snapshots par exemple avec du script C-sharp n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça me fera comprendre que je dois continuer dans cette voie. Euh, et pour les plus euh, impatients, je vous conseille, bah, le, le tuto est déjà dispo sur le site internet, donc allez-y, et euh, vous allez voir comment on peut déjà utiliser les snapshots par le biais de scripts et sharp. Tout y est bien expliqué. Euh, et euh, ce n'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous évidemment, ça je vous le dis à chaque fois. Euh, pour les plus impatients, allez chercher, allez voir le tuto sur le, la, la chaîne, sur le, le, le site internet, pardon. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye